Salut YouTube, aujourd'hui je vous parle de mon micro, le Rode VideoMic Go. Mais avant cela, je vous laisse découvrir mon vlog de ce week-end, enregistré avec ce micro. Salut YouTube, c'est parti pour un week-end de cinglé. Aujourd'hui, masterclass de danse, et ouais, je vais faire quelques photos et quelques vidéos. Et puis demain, cirque, et puis dans tout ça, on va essayer de faire une vidéo. Allez, c'est parti, intro 5 e un tour Deuxième étage. Voilà, direction le cirque pour le spectacle de fin d'année. au studio je vais vous parler un petit peu de ce micro et surtout pourquoi je l'ai pris tout d'abord son prix il est autour de 63 euros sur amazon ce qui en fait un micro relativement abordable pour la qualité qu'il propose c'est un micro passif c'est à dire qu'il n'a pas besoin d'être branché ou d'avoir une source d'alimentation pour pouvoir fonctionner sa petite taille lui offre un immense avantage d'être facilement transportable et il est en plus suspendu ce qui lui permet d'éviter tous les bruits parasites qui peuvent être liés euh, à la manipulation de l'appareil photo ou à la manipulation même de, du micro est équipé d'un petit sabot qui lui permet de se fixer directement sur la griffe flash de l'appareil photo ou de toute autre caméra il suffit ensuite de le brancher avec le câble ici présent et vous pouvez directement avoir le son sur le micro. Dans ce cas, vous pouvez uniquement le brancher sur un appareil photo ou une caméra. Si vous souhaitez brancher le micro sur un téléphone portable, il vous faudra un adaptateur qui coûte une dizaine d'euros. Le micro est équipé d'un pas de vis qui lui permet de se fixer directement sur un support de trépied avec un petit adaptateur puisque ce n'est pas la, le pas de vis standard qui est mis sur les appareils photos. Alors pourquoi j'ai pris ce micro Tout simplement parce que je souhaite offrir une qualité de son la plus irréprochable possible pour cette chaîne YouTube qui n'a maintenant que 6 semaines. Le son en vidéo est particulièrement important. En effet, un mauvais son sur une vidéo rend la vidéo très désagréable, particulièrement inaudible et du coup, on passe très rapidement à autre chose. Du coup, l'achat d'un micro était indispensable. Comme je ne savais pas encore jusqu'où irait cette chaîne, dans un premier temps, j'ai décidé de prendre un bon rapport qualité-prix. Rode est une marque très connue et qui a pignon sur rue sur le marché du, du son donc c'était plutôt un choix de marque dans un premier temps et ensuite un choix de budget donc un micro relativement abordable celui ci est autour de 63 euros je le rappelle c'est dans le vlog le son est de relativement bonne qualité sachant que le micro n'est pas équipé de dead cat, donc euh, la chose poilue autour du micro pour éviter le, le bruit du vent euh, il est il était en l'état comme vous pouvez le voir ici euh, lors de la séquence filmée sur tout le vlog ce micro, pour un prix relativement raisonnable, me permet à la fois de faire ma chaîne YouTube, à la fois de filmer des vidéos, que ce soit mes vidéos perso ou mon prochain film de vacances. Bref, pour un bon rapport qualité-prix, on a vraiment un micro de qualité. Si vous souhaitez vous lancer dans la vidéo ou tout simplement améliorer la qualité de rendu du son dans vos vidéos, je vous recommande vivement ce micro, vous pourrez trouver un lien directement euh, dans les commentaires de la vidéo. Voilà, un week-end très chargé, du coup cette vidéo est un petit peu courte. Si ce n'est déjà fait, abonnez-vous à la chaîne et vous pourrez retrouver tous les liens vers mes réseaux sociaux en bas de la vidéo. Il ne me reste plus qu'à vous dire, à très vite.